Je demande souvent si je fais la gueule, même quand je la fais pas. J'ai une gueule qui fait la gueule. Alors, je la fais avec les lunettes ou sans les lunettes. Mon premier disque, il est sorti, je devais avoir 23 ans. Quelques essentiels, c'est mon euh, 25e album. Ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus de souffle sur les bandes. Quand on enregistrait avec des grosses bandes de studio comme ça, dès qu'on faisait du silence, ça faisait... Le silence digital est, est, est merveilleux. Au début, le disque s'appelait Les Essentiels. Puis en fait, je me suis dit non, c'est pas très juste. C'est quelques essentiels, il y en a d'autres qui, qui peuvent être considérés comme encore plus essentiels. J'ai pensé le disque comme un concert. C'est aussi bien jouer des chansons que les gens connaissent que des chansons nouvelles. J'ai été rechercher des, des morceaux que je n'avais pas joué depuis des années. La dimension il y a certains arrangements qui vieillissent, c'est comme la forme, il faut faire avec, hein. mais le fond reste, en fait, et dans certaines de ces chansons, j'avais envie de mettre en avant ce qu'elle voulait dire. Qu'on dans sa bulle, les uns résistent, d'autres capitulent. En ce moment, les autres, c'est une chanson sur l'empathie. Chacun est replié sur lui-même, et pourtant, tout se passe à, en ce moment ailleurs. Hey, c'est ta vie, et tu sais que t'en as qu'une. Tu cries dans un local qui résonne, le rock ici s'est perdu d'avance. Quand, quand j'ai écrit « Local Rock » en 83, je débordais d'envie, de, d'énergie, j'avais envie de faire des tas de trucs et pourtant j'avais l'impression que, que tout m'était impossible. Je dois convenir qu'aujourd'hui, dans certains domaines, c'est un peu la même chose. Pure nouvelle, il y en a quatre, et pure ancienne, <rire> il y en a neuf. C'est un trou de verdure où chante une rivière Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fier, lui Rimbaud et Jacques Brel sont les deux personnages que j'aurais vraiment euh, voulu rencontrer. Bob Dylan aussi, mais euh, c'est encore possible <rire> En général, on dit d'un album aujourd'hui que c'est une playlist, mais euh, en ce qui concerne quelques essentiels, c'est plutôt une setlist. Ça a été enregistré surtout en compagnie et euh, en collaboration avec Karim Atouman, avec qui je bosse depuis 16 ans. Karim, en un mot, c'est The Professor. Il a un sens du son, euh, c'est un virtuose. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, c'est sûr que je ne ferais pas les choses de la même manière. Disons, un ongle met plus longtemps à pousser qu'à ronger. Mon expérience, c'est mes racines et, et c'est ça qui fait que, que je peux faire des feuilles. Celle-là, c'est la route qui finit l'album.